Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes bien installés, que vous êtes tous en sécurité chez vous, au bureau, à distance. Euh, en, en voyant le titre de, de, de cette conférence, j'ai n'ai pas pu empêcher de repenser de, de, de à une anecdote. Euh, après quelques jours de, dé, de développement sur mon tout premier projet informatique, euh, en environnement professionnel, tout fier de moi, j'annonce bon, mon chef de projet, j'ai terminé. Et là, il vient à côté de moi, et il me répond, ah, ça a une bonne tête, mais il est prêt à parier que non, c'est pas terminé et qu'il qu peut faire planter ma page web presque sans effort. Il a tapé trois fois sur le clavier et boum, boum, mon application a été complètement plantée. Il a vraiment suffit qu'il qu tape dans deux ou trois champs de formulaire. Vos utilisateurs qui manipulent votre application, qu'ils appellent une bibliothèque de code que vous leur auriez fournie, sont vos ennemis. Et ce, même sans le savoir, même sans le vouloir. Pour cette première conférence de la FUDE 2020 à Lyon, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Alexandre Balm pour une conférence intitulée « La programmation défensive ou l'art de ne pas se faire confiance ?» Alexandre. Allez, allez c'est parti. Bonjour à tous. Euh, J'espère que vous allez tous bien. Donc, c'est le matin. J'espère que vous vous êtes tous réveillés. Moi, c'était un peu dur. Parce que c'est le matin. Et euh, On va parler de programmation défensive et je vais essayer d'avoir une approche qui est plus orientée euh, expérience plutôt qu'une approche qui va être orientée technique. Il y a de très bonnes conf techniques et euh, il y aura des liens et vous trouverez des liens après pour aller vraiment euh, chercher euh, les détails. Donc, ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alexandre. Euh, je vous ai mis un lien qui récapitule en une page la totalité euh, des informations que vous pouvez trouver sur moi. Donc, euh, on parle de Twitter, email, speaker deck, etc. etc. J'ai co-créé Vanois. Vanois, c'est un regroupement d'experts PHP. Euh, on a plusieurs priorités, plusieurs axes de travail. Et l'un de ces axes me sert à alimenter cette conférence. Donc, on en parlera un peu plus tard. Je vais vous parler de programmation défensive. Et je vais vous en parler pourquoi. Eh bien, ça va être très simple. Et je crois que la question, elle est vite répondue. On fait ça parce qu'on est un peu bête. La programmation défensive, les gens sont naturellement un peu bêtes de temps en temps. Ils sont naturellement un peu fainéants. Ils, sont, ils ont leurs humeurs. Ils prennent des raccourcis et euh, manque de bol, c'est qu'on travaille tous en équipe. Donc ça veut dire que chacun dans notre coin, on peut alimenter ces petits biais comme ça qui sont liés à notre nature humaine et puis euh, on, euh, ça donne des mélanges qui sont des moments qui marchent bien, des moments qui marchent moins bien. Ça donne des succès, ça donne des échecs, ça donne plein de choses et ça c'est le quotidien, c'est notre métier, voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant que euh, Vanois existe, dans euh, mes précédentes vies, euh, j'ai fait 7 ans d'agence de communication. Ce n'est pas une agence web, hein, c'est vraiment une, la communication et pour être encore plus précis, c'est de la communication opérationnelle. Donc, on est vraiment dans une branche de la communication qui est très précise. Et ce qui est très important dans 7 ans d'agence de communication, c'est que ça dure 7 ans, que c'est une agence et que c'est de la communication. Donc, à la fin, j'ai pété un plomb, c'est obligatoire, Arakiri, la totale, et euh, je me suis cassé. Et euh, c'était euh, juste, euh, j'ai eu le droit à tout, en fait. Donc, euh, quand j'ai commencé vraiment à bosser dans le web, pendant sept ans, je pense que j'ai vraiment eu le droit à la totale. Dans cette agence, on brassait à peu près 20 projets par an. Donc, euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, moi, naturellement, si vous voulez, je suis arrivé pour créer la partie, euh, la partie web pour répondre à des besoins de clients. Et cette partie web, je suis arrivé à cette époque, euh, je ne euh, faisais pas de web. Donc, ma, mes compétences web, c'était de l'intégration HTML, de la sémantique. Et euh, grosso modo, je faisais du WordPress. Donc, euh, techniquement, ça n'allait pas très loin. Euh, par la force des choses, j'ai dû me mettre au développement PHP, etc. etc. Donc, euh, ça ne s'est pas fait simplement, en fait, et en plus, a, a priori, avec tout ça, je me suis retrouvé avec euh, des stagiaires, je me suis retrouvé avec des contrats pro, je me suis retrouvé avec des juniors, je me suis retrouvé avec des commerciaux, je me suis retrouvé avec des lance-pierres, aussi, et puis dans tout ça, il y avait moi. Donc, de la même façon, j'ai pété un plomb un nombre incalculable de fois, et même si je ne regrette absolument pas tout ce que j'ai pu faire là-bas au final, ils m'ont véritablement fait péter des plombs. Et, euh, et j'ai eu le droit à tout. Euh, j'ai eu le droit au nocturne, j'ai eu le droit au truc démo qui fonctionnait, et puis cinq minutes plus tôt, il y en a un qui a décidé de faire quelque chose. J'ai eu le droit... Euh, vraiment à la totale euh, Vous demandez A, vous avez Z. C'est même pas B. Euh, voilà. Donc euh, ça a été très très très compliqué. Et les premiers mécanismes de défense vis-à-vis -vis de la programmation, je les ai mis en place à ce moment-là. Ensuite, j'ai créé Vanois. Vanois, c'est pas du tout le même esprit. C'est euh, des indépendants euh, qui se mettent ensemble, qui veulent faire mieux euh, que ce qu'ils connaissent jusqu'à maintenant. Donc, on a moins de projets, on a des devs qui sont différents et qui sont un peu plus talentueux, on n'a pas de commerciaux, on va choisir nos projets, on, fait, on les adresse comme on veut, etc., etc. Mais surtout, on a une partie des choses qu'on fait dans notre métier qui s'appelle l'upscaling. L'upscaling, si vous voulez, c'est quand vous avez une application dans un, un business, etc., etc. Il y a une application, euh, c'est dans un état A, et euh, vous, vous voulez que votre société elle aille dans un état qui va être Z. Et pour passer par arriver de A à Z, vous avez besoin d'enchaîner tout plein d'étapes. Ces étapes, il faut pouvoir y répondre techniquement. Et ça, on appelle ça de l'upscaling. Et le but du jeu de tout ça, si vous voulez, ça va être de dérouler une suite de méthodologies pour pouvoir décoincer des problématiques business, faire monter les choses et arriver à faire en sorte d'honorer des volontés euh, du point de vue métier de la meilleure façon possible, en adressant tous les problèmes de manière technique, etc. etc. Ça veut dire immensément de code legacy, euh, plus ou moins euh, le legacy euh, à partir du moment où euh, ça a plus de six mois, je pense qu'on peut considérer euh, dans un certain nombre de cas qu'on a encore de, du legacy. Euh, actuellement, par exemple, on a énormément de projets de euh, qui sont sur Symfony 3.4, voilà, c'est une vraie étape clé. Euh, donc, euh, voilà, on a énormément de legacy, on interagit, euh, interagit là-dedans. Et donc, euh, sur la base de cette expérience en agence, où on a pu me les faire à peu près toutes, du point de vue euh, humaine et technique, et sur la base de ce que je fais euh, sur, chez Vanois au quotidien, je pense que, en fait, légitimement, je peux vous parler de programmation défensive, parce que, euh, à chaque fois que je vais aborder un sujet, c'est que ça ne vient pas suite à une envie personnelle nécessairement, mais ça vient plus, euh, il s'est passé quelque chose, et derrière, il faut trouver une réponse. Et cette réponse, elle est adaptée suivant les cas, mais quoi qu'il en soit, il s'est toujours passé quelque chose, et puis après, on va chercher euh, la manière d'y répondre, et puis ça passe, par, ça passe par tout ça. Par contre, attention. Attention parce que... Euh, il va se passer quelque chose, c'est que cette conférence n'est absolument pas pragmatique. Du coup, euh, tout est drivé par l'expérience. Donc, euh, euh, le fait que ce ne soit pas fait comme des recommandations, comme des choses qu'on pourrait trouver euh, naturellement, euh, et simplement, euh, ces choses-là ne rendent pas en compte pour moi. C'est pas mon problème. Euh, à chaque fois qu'on va chercher une solution, on va la chercher une fois de plus parce qu'on a rencontré une situation que cette situation nous oblige à nous élever par rapport à la situation techniquement de certaines façons. Et euh, ces choses-là, eh ben, c'est pas pragmatique. Un exemple concret, qui est le dernier exemple en date, ça m'a servi pour, pour alimenter cette partie. Depuis Symfony 2.7 et avant Symfony 5, il y a un truc que j'ai toujours fait. Il y a un truc que j'ai toujours fait, c'est définir mes contrôleurs en tant que service. Pourquoi est-ce que je, faisais mes, je définissais mes contrôleurs en tant que service Je le faisais parce que, en fait, je ne voulais pas dépendre de l'outil qui est en dessous pour pouvoir gérer mon code d'une certaine façon. Donc, j'ai commencé par faire des contrôleurs en tant que service ensuite, je suis monté sur d'autres façons de faire. Mais, si vous voulez, depuis Symfony 2.7, lorsque je dis j'utilise des contrôleurs en, en tant que service, on me dit Ouais, mais pourquoi, pourquoi est-ce que tu t'embêtes à ça et euh, c'est euh, vraiment à chaque fois ce qui rentre dans les critères de euh, « c'est pas pragmatique, pourquoi est-ce que tu t'embêtes etc., ?» etc. Le fait est que, historiquement, du coup, quelqu'un qui fait quelque chose de pragmatique au niveau de cette approche, euh, depuis Symfony 2, on va dire, on va résumer au plus simple, euh, il est en un contrôleur de base, il va chercher euh, via une méthode qui lui donne accès au container d'injection, euh, un service, et puis youpi, il fait son travail. Le problème, c'est que quand on arrive sur Symfony 5, eh ben, il se passe ça. Il se passe ça parce que du coup, notre premier container, en fait, il y a un plus petit container qui est là, qui limite l'accès aux ressources tiers, et on, tiers, on va vous inviter à utiliser l'injection de dépendance. Cette injection de dépendance, on peut la faire de différents moyens, etc., mais on va vous inviter à utiliser l'injection de défense. Du coup, je vous pose la question, euh, quelle est la personne pragmatique est-ce que c'est la personne qui a dit euh, « non, je suis désolé, euh, je ne peux pas utiliser ces méthodes-là pour n raisons » argumentées par les retours, l'expérience, etc. ou la personne qui va se retrouver au moment de faire monter son application sur un Symfony 5 qui va lui claquer un nombre incroyable d'erreurs parce qu'il utilisait le moyen qui était recommandé par tout le monde et du coup, par extension, est-ce qu'on peut se poser la question de savoir si ces moyens ne sont pas faits pour assurer uniquement des choses court terme et ne peuvent pas s'adapter à des projets qui sont dans le temps. Si on a encore envie de pousser la réflexion, on peut se dire euh, est-ce que c'est normal dans notre métier de miser sur le fait que la durée de vie de nos projets, quand on les voit, nous, en tant que développeurs, ça va être six mois à un an Et ensuite, ces projets, on va les passer à quelqu'un d'autre. Donc, toutes ces problématiques-là, qu'on a identifiées ou qu'on ne cherche pas à identifier de façon plus simple que ça, euh, sont, euh, on va les évacuer tout simplement de notre tête parce que ça va être le souci d'autres personnes. Donc, euh, je vais vous donner une suite de, euh, de retours. Et ces retours, vous en faites ce que vous voulez, bien entendu. Parce qu'au final, vous êtes libre. Euh, et moi, tout ce que je vous demande, c'est d'assumer. C'est d'assumer sur le long terme, et c'est d'assumer avec vos collègues, c'est d'assumer avec les clients. C'est-à-dire que euh, je sais, et on le sait tous, qu'il euh, y a des moments, il euh, y a des contextes de projet qui ne sont pas faciles. Mais euh, effectivement, dans ces cas-là, je fais partie de ceux qui pensent qu'on a le droit de, de monter un peu le ton et de faire en sorte que des choses qu'on ne cautionne pas ne soient pas réalisées. En fait. Donc euh, je sais que ce n'est pas facile, mais euh, c'est un fait. Et euh, je pense sincèrement que, heureusement pour beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas besoin d'assurer des assurances décennales où euh, nous n'avons pas d'architecte au-dessus qui viendrait valider les projets, etc. etc. Si un jour les clients commençaient, le, le client final commençait à dire, je vais faire valider le moindre projet par des audits extérieurs, etc., etc., quelle que soit la topologie du projet, et je vais vous demander des garanties sur le long terme, je pense qu'il y en a un paquet qui aurait du mal, en fait. Et euh, ça ne devrait pas être problématique de dire ça, euh, parce que c'est un... C'est un fait, et euh, il faut vraiment prendre en compte le fait que euh, notre métier, à nous, chez Vanois, du coup, une partie de notre métier, c'est de repasser derrière des projets qui ont été faits, et des projets qui, globalement, sont tous en échec, parce que si on les récupère, et qui sont sortis de leur, euh, leur prestataire originel, c'est qu'il y a une raison, en fait. Et euh, comme je l'ai expliqué un certain nombre de fois, le problème, c'est qu'il faut prendre conscience que euh, ça ne tombe pas sur le chef de projet, ça ne tombe pas sur le commercial, etc. etc. Limite, on les respecte, ces gens-là, du point de vue client, parce que c'est le, le commercial, il a réussi à vendre quelque chose qui n'était pas bien et à le revendre, le revendre, -re etc., etc. Donc, lui, il a fait parfaitement son boulot, en fait. Par contre, euh, côté technique, on va se dire, oui, mais pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas venus vers nous Pourquoi est-ce qu'ils ne nous l'ont pas dit etc., etc. Et dans les faits, ça ne retombe pas sur ces gens-là, ça retombe sur les développeurs, en fait. Et c est, c est, le vrai problème, il, fondamentalement, il est là. Et, et est, les situations, Donc, on peut choisir de ne pas les voir, ou on peut se dire, oui, quand même, ça fait partie de notre métier, au titre que plein d'autres plein choses, en fait. Et donc, euh, le dernier cas, bah, c'est de de prendre en compte pour celles et ceux qui vont prendre la suite, ça peut être dans des équipes en interne, il ne faut pas dire que tous les projets sont bons, il y a aussi des boîtes qui maintiennent plein de projets sur le long terme, sauf que ça ne va pas être les mêmes équipes, et le but du jeu, normalement, de notre vie, ça ne devrait pas être de shipper du code, et après, de compter sur le fait qu'il y a quelqu'un d'autre qui va passer derrière, et c'est lui qui va essuyer les plâtres, en fait. Donc, et taper le sale boulot on n'aimerait pas qu'on nous fasse ça, comme on n'aimerait pas utiliser des applications qui ont été faites n'importe comment au quotidien dans notre vie personnelle. Il faut se poser la question de savoir si on a envie de faire la même chose pour les autres. Et, euh, et donc, tout ce qu'on va dérouler, euh, c'est aussi dans ce sens-là. Donc, on va y aller. Le premier, euh, la première chose quand on parle de programmation défensive, c'est de se dire que, euh, généralement, on pense assertion tout de suite. Donc, une assertion, euh, une petite lib que j'utilise pour faire les assertions, euh, ça se passe comme ça, c'est-à-dire qu'on va prendre un argument en entrée, et puis on va aller valider que cet argument, euh, c'est bien un integer, qu'il est bien quelque chose, etc. etc. On va valider close et généralement, on passe dans un try-catch, et ça pète si ce n'est pas bon. Le problème, c'est que, donc là c'est un exemple, et le problème, c'est que on peut donc logiquement se poser la question de savoir si la programmation défensive elle est native avec PHP 7. Parce que si on suit l'état de l'art, on va venir typer un maximum de choses. Et euh, donc, on va typer en entrée, on va typer en sortie. Et euh, sur cette base-là, ben, on va éviter ce genre de check. Un, un identifiant sera forcément un integer, par exemple. Donc, euh, est-ce qu'on a vraiment besoin de... Est-ce que c'est vraiment un sujet, finalement eh bien, de la même façon, je pense que ça reste un sujet et que ce n'est pas justement du typage. C'est-à-dire que la programmation défensive, c'est l'utilisation de tous les moyens nécessaires pour que son code soit plus robuste, soit plus résistant et qu'il soit plus résilient. Euh, de la même façon que notre code, normalement, quand on fait du code, on ne nous paye pas juste pour faire du code, mais on nous paye aussi pour faire de la documentation, on nous paye pour faire des tests, etc., etc. La programmation défensive, eh ben, il y a une suite de recettes, et cette suite de recettes, eh ben, c'est par exemple faire de l'intégration continue. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on fait quand on fait de l'intégration continue On protège notre système du fait qu'il y ait quelqu'un qui, qui puisse faire une erreur euh, avec une série de checks. Donc, on a plein d'outils pour faire ça, et de la même façon, euh, défensivement, on va faire des tests. On va faire des tests, et généralement, au minimum, on va s'assurer de faire des tests pour tout ce qui est critique dans le système. Donc, quelque chose qui ne devrait absolument pas péter et qui doit être testé de 10 façons différentes. Euh, ça va être ça, le test critique. Et la bonne pratique serait de dire, tout ce qui est critique, on le teste un minimum. Évidemment, on ne va pas chercher une couverture de test nécessairement à 100%, etc. Il n'y en a pas nécessairement besoin, mais tout ce qui est critique, on le teste. On a plein de façons pour faire ces tests. La façon n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est que ce qui est critique soit testé. De la même façon, on va faire de la revue de code. Quand on fait de la revue de code, la... c'est du défensif aussi, parce qu'on euh, s'assure que le code suive une certaine qualité. Et cette qualité eh ben, elle peut être formalisée euh, vraiment à travers de process automatisés aussi. Euh, et on va déclencher tous nos outils. Et là, on est, quoi qu'il arrive, encore dans de la programmation défensive. Donc, on fait tous de la programmation défensive normalement, et on devrait tous mettre en place ces outils. La seule chose qu'on va faire, c'est dire, est-ce que j'embête tout le monde, par exemple, avec des outils, euh, mes outils d'intégration continue, euh, avec euh, mes, euh, mes tests d'analyse statique, etc., etc. Dès le commit, ou est-ce que je les embête au moment où ils vont pusher, et puis ça va être ma suite d'intégration continue qui va, faire, qui va faire le taf On va pouvoir ajuster le curseur, comme ça, mais on va, euh, quoi qu'il arrive, essayer de mettre en place tous ces outils pour pouvoir se protéger, et puis, de manière bête-méchante, euh, quand il y a quelqu'un qui a un coup de mou, ce n'est pas grave, il y a des outils qui vont lui dire, euh, ok, il y a tel problème, il rectifie, et puis, et puis voilà, c'est quelque chose de naturel, ce n'est pas grave, ça fait partie de notre métier. Le dernier point, c'est de répondre à la question « et si et, ?» euh, Répondre à la question « et si ?», ça peut se faire de manière bête, c'est-à-dire qu'on va volontairement aller chercher à triturer les choses, on va volontairement chercher à débrancher une partie du système, etc. etc. Donc là, on est dans un extrême de euh, tout ça, mais on va vraiment créer de la panne pour voir comment le système répond et comment est-ce que ça peut se passer. Donc euh, voilà. Le curseur peut également s'ajuster suivant les compétences de chacun et les affinités de chacun, euh, c'est-à-dire que quelqu'un qui va être plus orienté, il va plus apprécier du code et les outils d'intégration continue, il va peut-être répondre plus à ces questions, et si, à ce niveau-là. Euh, quelqu'un qui va être orienté, euh, base de données, va pouvoir s'amuser de ce côté-là. Et euh, normalement, euh, le projet a une qualité qui est quand même immensément supérieure à ce qu'on trouve de manière globale. Et ça, c'est un, un peu malheureux de le dire, mais c'est un peu comme ça. Et bien entendu, comme tous les ans, dans toutes les conférences que vous voyez, etc., on va répéter un certain nombre de choses qui sont pour nous très logiques et sur lesquelles, derrière, on vous entend sortir ah, « ce n'est pas pragmatique !» Donc, on va orienter de la composition. On va faire de la composition plutôt que de l'abstraction. Cette composition, ça passe par des propriétés qui vont être privées, des classes qui vont être final, et... Euh, des méthodes qui vont être clairement identifiées. Pourquoi est-ce qu'on fait ça, la composition C'est pas juste pour pouvoir s'embêter euh, et pour pouvoir dire euh, on n'aime pas l'héritage. C'est parce qu'il y a réellement des situations où, lorsqu'on fait de l'héritage, ça devient du, un grand n'importe quoi. Donc, euh, on va se dire. Ok, je vais faire de l'héritage. Euh, donc L'exemple concret, c'est qu'on va avoir une, une classe user de base et puis on va dériver euh, différents types d'utilisateurs parce que c'est plus simple que de copier-coller du code euh, trois fois. Mais on va se retrouver après avec euh, toute la panoplie d'outils, de tests, de conditions, de euh, vérifications, etc. pour pouvoir s'assurer que... L'administrateur, eh ben, c'est bien un utilisateur qui est de tel truc, avec tel champ, etc. etc. il y a telle propriété à valider et tout. Et euh, notre utilisateur lambda, c'est ça. Et puis peut-être qu'on a encore différentes choses. Et euh, ce, en fait, si vous voulez, à la base, l'approche qui pourrait être simple, c'est-à-dire de dire, je vais faire une abstraction et après, je vais dériver euh, des objets concrets euh, derrière qui vont être euh, typés d'une certaine façon et qui vont être orientés. Euh, va devenir au final quelque chose euh, d'invitable parce que euh, bah, tout simplement euh, tout le monde veut rentrer dans ces modèles là, euh, tout le monde veut trier les choses, euh, essayer de faire sa sauce un peu dans son coin et pour pouvoir arriver à faire sa sauce, et ben, ça, ça implique un, un tas de checks qui n'existent pas tout simplement si on dit voilà on a deux classes différentes et puis là je suis vraiment sur un admin, là, je suis vraiment sur un user, etc. etc. Et l'abstraction pour le coup est vraiment quelque chose sur le long terme qui quasiment quelque chose qui a, qui, a, qui a annulé, et à ne pas utiliser, parce que c'est vraiment une mauvaise idée. Quoi. Donc, euh, tout ce qui est héritage, on va essayer de le jeter le plus rapidement possible, pour aller vers de la composition, et puis de la composition, on sait que ça s'entraîne, ça permet aussi de réfléchir à OSRP, ça permet aussi d'avoir un code qui va être plus costaud, etc. L'année dernière, euh, il y a Mathieu qui a parlé d'architecture progressive, euh, on a eu une conférence au forum PHP sur la clean architecture. Euh, je pose la question, parenthèse, de l'hexagonale. Euh, là aussi, on est dans des choses qui sont considérées comme pas pragmatiques. Euh, il faut remettre ça encore en... Euh, il faut réfléchir à tout ça parce que, euh, tout bêtement, euh, si vous prenez les derniers composants de Symfony, par exemple le mailer et le notifier, vous avez votre architecture qui est là, et puis autour, vous avez votre mailer, et puis vous allez choisir avec quoi, est-ce que vous allez envoyer le mail, ou avec quoi vous allez faire des notifications, et mine de rien, quand on prend un peu de recul par rapport à ça, on est quand même bien dans des problématiques d'architecture hexagonale, c'est-à-dire avec un port et des adapteurs, etc. Donc, euh, c est, c est pas, ça ne devrait pas être une mauvaise chose d'utiliser ces trucs-là, c'est juste, pareil, c'est un mécanisme de défense vis-à-vis -vis de dire « Ok, la façon dont j'envoie des emails, la façon dont je fais un certain nombre de choses peut changer du jour au lendemain. » Un objet plutôt que des dizaines d'arguments euh, et donc, entre parenthèses, un data transfer object, euh, il y a énormément de projets où on a une liste d'arguments et ces arguments sont passés d'objet en objet avec des listes qui sont plus ou moins affinées et euh, forcément, ça type ou ça type pas, euh, ça vérifie à coup d'assertion ou ça vérifie pas. Euh, Généralement, c'est du grand n'importe quoi, au final, et euh, c'est énormément de, de, de boulot pour pouvoir reprendre tout ça, alors que euh, si on encapsulait à chaque fois un objet euh, par rapport à un contexte donné, euh, ça marcherait beaucoup mieux, parce qu'on saurait que les données qui y arrivent et qui vont être utilisées, elles sont saines. en fait. Et C'est tout ce qu'on va chercher, finalement, c'est que les données elles soient saines, et qu'on puisse faire la suite du travail sans avoir à vérifier à chaque fois ce qui va se passer, et ensuite, vérifier à chaque étape parce que ça peut être problématique. Donc, euh, tout bêtement, euh, donc je sais, je fais du CQRS. Euh, voilà. Donc, euh, un command handler, euh, c'est une commande. Un query handler, c'est une query. Un event handler, c'est un event. Euh, mais aussi, de la même façon, dans euh, Symfony, euh, un formulaire, on n'enlèvera en, pas l'idée que normalement, un formulaire, ça doit être mappé sur un DTO. Qui doit représenter les données du formulaire à l'instant t et les données qu'on doit passer et qu'ensuite on récupère les données du formulaire et qu'on fait quelque chose par rapport à notre entité et notre métier euh, on n'arrivera pas à m'enlever cette idée là de la tête parce que euh, tous les projets qu'on voit il euh, n'y a pas à se poser de questions euh, on a des problèmes de perf on a des problèmes de validation les formulaires sont trop compliqués etc etc tout est lié à ça au fait de mapper ces formulaires directement sur une entité. Et, et c'est un fait qui ne peut pas être discuté. Le projet, quand il, il arrive deux ans, trois ans, quatre ans plus tard, qu'il doit se caler, etc., euh, ça, ça ne marche pas. On est obligé de débrancher tous ces systèmes-là. Donc, on peut euh, que, quelle est l'utilité de mettre les deux pieds là-dedans, euh, si ce n'est euh, avoir une pensée court-termiste, en fait donc, euh, donc, voilà. Et de la même façon, euh, Symfony est un framework événementiel, euh, quand vous faites des event listeners ou des event subscribers, on vous invite à faire un objet qui représente votre événement. en fait. Donc euh, cet événement, il porte un nom, etc. Il porte certaines choses. Euh, voilà, donc euh, c'est uniquement pour que ce soit, les choses soient faites correctement et euh, pas qu'elles soient faites euh, avec des dizaines de propriétés, etc. etc. Et euh, que ce soit plus simple, en fait, sur le long terme. Et quelque chose qui est beaucoup plus discutable... Euh, parce que c'est lié à notre métier, je pense. Et ce qu'on connaît, euh, Donc c'est le fait d'avoir des objets qui sont immutables, et euh, notamment PSR7. PSR7, euh, énormément de personnes détestent ça, parce que euh, euh, c'est chiant, euh, euh, l'objet est immutable, à chaque fois on trouve et tout. Mais en fait, de la même façon, c'est ce qui nous permet aussi de dire, ok, notre... Euh, request et notre réponse elle est dans un état à un instant t et cet état est altéré de telle façon et si je veux pouvoir revenir en arrière etc etc donc euh, oui c'est différent c'est une approche qui est différente etc mais euh, sur le long terme pareil c'est des choses qui sont beaucoup plus faciles à manipuler en fait ça, ça demande juste à, à changer un peu le paradigme des choses et de la façon dont on aborde les choses mais c'est loin d'être une mauvaise chose PSR7 en fait euh, c'est juste une autre approche et, euh, et sur le long terme, cette approche, elle n'est elle est pas mauvaise. Par contre, effectivement, dans un contexte Symfony, on peut se poser la question de savoir si on devrait faire du PSR-7 ou pas. Et il euh, y a certaines choses où euh, je vais dire non, parce que, par exemple, lorsque vous voulez faire un formulaire et vous voulez faire un handle request, euh, la request est nécessairement une request Symfony. Si vous voulez faire autre chose, il faut aller, euh, il faut aller vous amuser là-dedans, etc. Est-ce que ça vaut le coup ou pas mais on peut se poser légitimement la question. Mais, euh, il ne faut pas aller... Euh, et les objets immutables sont, sont, sont, vraiment une, sont vraiment une bonne chose, en fait, sur le long terme. De la même façon, les value objects et les primitives, euh, est-ce que c'est vraiment des primitives ou pas, comment est-ce qu'on dit utilise, ce n'est pas, pas le problème, c'est juste le fait de dire la représentation en fait, d'une adresse email, la représentation d'un nom, d'un prénom, tout, voilà, Toutes ces représentations-là qui sont simples, qui sont tout le temps les mêmes, et qui sont nomenclaturées, si on prend l'habitude de passer par des value objects, ce value object, on le valide en fait sur ces arguments d'entrée, ce travail de validation, c'est un, un travail de validation qu'on n'aura pas à faire plus tard. Et du coup, cette petite classe qui vient se rajouter avec une condition pour vérifier les arguments d'entrée, va faire qu'on va éviter un nombre incroyable de conditions sur tout le reste du projet, et que le projet va être un peu plus sain en termes de complexité. Donc, c'est pour ça que les value objects euh, sont intéressants, en fait. La dernière chose, c'est les repositories. Euh, et donc, là, on parle du design pattern repository, une fois de plus. À partir du moment où on communique avec des euh, choses à l'extérieur, on a tout intérêt à utiliser des design pattern repository, même quand on fait des calls API avec des clients, etc. Parce que c'est aussi ce qui permet de tester le système, en fait. Et c'est ce, ce qui va le rendre robuste. C'est pas juste le problème de dire, oui, est-ce qu'on va changer de base de données un jour ou quelque chose comme ça. Appliquer le design pattern repository, c'est vraiment se dire, ok, mon système peut être sain, euh, mon contexte de test, il est sain, etc., etc. Et effectivement, si jamais mon besoin métier fait que je vais changer de client pour consommer une API, par exemple, je vais pouvoir... Juste manipuler la partie client et ça va juste se passer dans mon repository. Mon client ne sera pas injecté de partout, etc. C'est mon repository qui va être injecté à différents endroits et ce repository ne connaît que le client. Et là, on est, euh, on est dans quelque chose qui marche bien sur le long terme. Et on peut dérouler euh, les null objects, on peut dérouler tous ces genres d'outils, tout ce qui est mock et tout, de manière beaucoup plus simple, en fait. La dernière chose, Quoi qu'il arrive, on est en PHP 7 au mois d'octobre, novembre. novembre. Euh, on ouais. va être en PHP 8. Euh, donc, ça veut dire qu'on commence tous à avoir connu PHP 5, PHP 7. Là, ça va être PHP 8. Il y en a ils ont encore PHP 4 et PHP 3. Il y a un moment, il faut savoir quand même passer à autre chose. Hein. Donc, euh, et, euh, il faut être strict, strict, strict. Il n'y a, a pas de discussion là-dessus. Maintenant... Euh, si vous voulez vraiment savoir plus techniquement, donc, euh, il y a Marco Pivetta qui a fait euh, et c des conférences qu'il fait de manière régulière, euh, qui adresse vraiment la même chose, les problématiques de la. et tous les avantages liés à la programmation défensive d'un moyen purement technique. Donc, sa conf, elle est très bonne. Elle a regardé pour pouvoir en savoir plus. Euh, J'espère que moi, je vous aurais juste donné euh, l'envie d'aller chercher plus techniquement, et le plus techniquement, vous allez le trouver là. Par contre, je vais appuyer sur deux points. La première chose, c'est qu'on euh, nous explique généralement que c'est trop, tout ça. Donc, ce trop, je le justifie de plein de moyens, l'expérience, ce qui peut se passer, etc. etc. Le second point, c'est que généralement, on dit « oui, mais on fait du PHP ». Et le PHP, on peut le torturer comme on veut. Donc, ça, c'est un fait. Euh, on peut en faire ce qu'on veut. Donc, je vais vous donner deux euh, choses qui me paraissent très intéressantes. La première chose qui est très intéressante, c'est d'aller chercher cette libre qui s'appelle Safe, qui est fait par The Coding Machine, qui en fait, tout bêtement, va vous euh, permettre de dire euh, regardez, ce que vous envoyez, c'est bien des chaînes de caractères. Vous recevez bien des chaînes de caractères et pas autre chose. Et si c'est autre chose, on va passer et ça va sortir des exceptions. Euh, ce truc-là, c'est vachement bien à utiliser. Et euh, c'est aussi, aussi du défensif, euh, c'est aussi de se dire, oui, ce qu'on attend, c'est vraiment ça et ce n'est pas autre chose. Le deuxième, la deuxième chose, c'est l'analyse statique. Donc, je pense vraiment qu'il faut commencer à sérieusement miser sur l'analyse statique et euh, tout bêtement, PHP Fixer, et ben justement, ces petits coups de mou qu'on va avoir au quotidien, ça va pouvoir en régler une partie. Euh, PHP Stan, ça va être la même chose, ça va nous orienter. Ça, le, le level max, il, il a un réel intérêt, peut-être pas pour tous, mais il, il a un réel intérêt. Euh, Rector aussi, euh, Rector, normalement, c'est utilisé pour faire de la migration mais euh, on peut aussi l'utiliser pour être sûr, parce que euh, PHP 7.0, qu'est-ce qu'on pouvait faire 7.1, qu'est-ce qu'on peut faire 7.2, ok, on a du typage encore qui arrive sur d'autres choses, 7.3, 7.4, etc. Et puis 8, euh, notre cerveau, euh, des moments, il n'arrive pas à gérer tout, hein. le projet qui est en 7.2, le projet qui est en 7.4, autre chose. Donc, euh, juste dire, on va, on va lancer Rector, euh, on va s'assurer qu'on n'a pas, pas oublié quelque chose, ce n'est pas une mauvaise chose. Et le dernier, c'est Psalm. Je ne saurais jamais si je le prononce correctement et ça je vais vous l'illustrer par deux les fonctions pures en fait. la fonction pure en fait, c'est quelque chose que j'ai découvert quand je faisais des smart contracts donc, qui est lié à Ethereum et puis de tout ce qui est blockchain donc en fait une fonction qui est pure c'est à dire que si je lui passe les, toujours les mêmes arguments en entrée la sortie sera toujours la même chose ça peut pas être autre chose euh, C'est un peu l'équivalent si on disait on va faire des fonctions mathématiques et puis on va faire des uh, static functions euh, pour pouvoir dire ok ça peut pas ça peut pas bouger ça va tout le temps être comme ça etc bon on va pouvoir y trafiquer traficoter ça parce qu'on fait du PHP mais normalement on le fait pour ça euh, ça nous permet en fait de faire des choses et de jouer avec les annotations et de se dire ok on va les combler peut-être des problèmes qui sont liés à l'interprétation du PHP, et on va les figer du point de vue de l'analyse statique et vérifier que euh, ça se passe bien. Donc, euh, prenons une classe counter. Euh, J'ai mon annotation qui est un peu spéciale, qui dit qu'en gros, euh, ça peut bouger, mais ça peut bouger sous certaines conditions. Et, euh, par exemple, une fonction pure, ça va être ça, c'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, quand on va appeler le mec counter dans cette façon de faire, on va toujours avoir 1. Ça ne peut pas être autre chose. On avait 0, on incrémente, ça va être 1. La fonction, elle est pure. Ça ne peut pas être autre chose. Et ce que va faire Psalm, c'est nous dire, attention, quand tu utilises mon counter dans telle autre méthode, et eh ben là, euh, ça ne va pas marcher parce qu'en fait, tu me prends un counter déjà et puis après, tu fais une incrémentation. Donc ça veut dire que le counter peut être dans un état qui ne devrait pas être. On le sait grâce à cette annotation. Et euh, on va dire, non, ce truc-là, tu ne peux pas le faire. Et ça, il n'y a que l'analyse statique actuellement qui nous permet de gérer cette chose-là de manière simple. Donc, je pense qu'il y a réellement à aller chercher l'analyse statique et à la pousser. Ça va être l'un des moyens d'augmenter la qualité de nos projets et de faire passer ça à, à un autre niveau. Donc, vous avez plein d'annotations dans ce genre-là. Euh, elles peuvent s'appliquer sur des fonctions ou des classes. Et du coup, je vous invite vraiment à aller voir ce que c'est et à commencer à l'utiliser. Euh, au départ, juste pour pouvoir vous assurer que votre code il fonctionne bien comme vous devrez, et puis après, euh, vous rajoutez des annotations, vous dites, voilà, ce truc est plus critique qu'un autre, etc. De la même façon que vous allez faire des tests. Et vous allez euh, vraiment augmenter la qualité du projet, au final. En conclusion, euh, je vous demande de ne pas être pragmatique, je vous demande de toujours prendre en compte compte votre contexte projet et pas la façon dont on, venait, on vous explique les choses de manière extérieure. Euh, je ne vais pas à vous expliquer comment coder à moins que vous me disiez bah, viens me dire explicitement ce que tu penses de mon code et puis je vais te montrer 50 projets, la façon dont c'est fait, ce que deviennent nos projets, etc. Et là, je pourrais vous, demander, vous donner mon avis normalement. Euh, mais euh, sinon, euh, je vous invite à ne pas être pragmatique et, et à toujours agir suivant vos contextes projets. Donc, de la même façon, je vous invite à suivre votre instinct. Si vous avez le sentiment que quelque chose n'est pas bon parce que vous avez rencontré la situation un nombre incalculable de fois, où vous êtes dit, ah, mais pourquoi est-ce qu'on a fait ça, etc. Arrêtez de le faire, en fait. Donc, euh, suivez votre instinct, accumulez l'expérience, parce que euh, ça ne sert à rien, effectivement, d'aller chercher euh, 50 euh, résolutions de problèmes si on n'a jamais eu les problèmes. Et donc, je vous invite à être défensif. Je vous fais des bisous et je vous dis merci. C'est bon pour moi. Merci Alexandre. On a, on a quelques minutes pour quelques questions. J'ai vu plusieurs, plusieurs personnes en poser. Et euh, tu m'entends Oui. Parfait. Et la, la première que je retiens, c'est une, une question de Frédéric Boucherie, qui avait parlé de, de pragmatisme au fond PHP. Et vu que tu dis qu'il ne faut pas être pragmatique, ben j'aime beaucoup ces questions. Euh, enfin, J'aime beaucoup prendre sa, prendre sa question. Il nous demande, il te demande surtout, quid du mot-clé assert que l'on désactive en prod Ben. Ouais. Tu... Oui, qu'est-ce qu'on en fait dans ce cas-là Est-ce qu'on doit les désactiver ou pas euh... Effectivement. Euh... Moi, je sais que je ne désactive pas. Je considère que l'overhead de pouvoir faire tous ces tests-là, il a une raison d'être. Et, euh, et euh, voilà. Donc, je ne touche pas à mes assertions. Euh, euh, après, euh, les assertions, maintenant, je les utilise différemment. Parce que PHP 7, etc. etc. Donc euh, je, fais les, je fais les choses différemment. Je ne me pose plus les mêmes questions qu'avant. Mais si j'en ai qui traînent, je ne désactive plus tout ça, en fait. De la même façon que euh, je teste. Euh, euh, toute mon intégration continue aujourd'hui et ce n'est pas la même que celle d'avant et les outils ne sont pas les mêmes et suivant les contextes de projet, je, les équipes qui sont derrière et tout, je n'applique pas de la même façon sur les outils. Euh, voilà. Après, 95% de mes assertions, effectivement, je vais les passer dans des tests. Hein, donc, euh, ces tests, ils sont pas, voilà, ils, ils sont joués dans le contexte de test euh, etc. Mais c'est parce que l'évolution du langage euh, va dans un sens où euh, le typage, maintenant, vient me me rendre un nombre incalculable de services par rapport à avant. Donc, euh, donc voilà, il n'y a, a, a pas réellement de réponse par rapport à tout ça. J'utilise euh, la lib euh, euh, euh, de Wayne Mozart, qui est euh, un dérivé de celle de Benjamin Eberle euh, et, euh, et cette lib, en fait, euh, elle prend un truc et puis elle se roule, donc euh, Donc voilà, je n'aurai pas de réponse plus précise à cette question-là, en fait. Ok, merci. Il ouais, y, y a une question de Nicolas Gomez de Oliveira qui a, qui a accumulé plein plein de votes. Euh, Nicolas te demande, il dit, tout, tout le monde n'a pas la chance d'être expert, il y a beaucoup de juniors qui entrent sur le marché. Du coup, de ton point de vue, vaut-il mieux reprendre un projet crude qui ne scale pas très bien ou un projet simili-DDD qui est très difficile à déchiffrer euh, Ça, ça euh, j'en parle régulièrement le, euh, effectivement ce c'est quand même dangereux le euh, le DDD quand on rentre dedans et que euh, on, euh, on en a jamais fait qu'on n'a pas l'équipe qui va avec que euh, euh, on n'a pas les euh, on peut pas échanger de la bonne façon etc., etc le truc est quand même vraiment dangereux et euh, comme il n'y a pas si longtemps ça je disais que l'un des pires projets qu'on a encore au quotidien euh, c'est un projet qui est full DDD quoi donc il euh, n'y a pas de y a pas de recette magique et, et c'est pour ça qu'il y a 4-5 ans, je parlais énormément de DDD, maintenant j'en parle beaucoup moins, parce qu'il y a ce retour, justement, de la même façon, qui fait que, non, non, il faut peut-être ajuster le curseur, euh, et, euh, et un vrai DDD va être utilisé dans certains contextes de projets qui sont vraiment bons. Par contre, entre le full crud, et, et encore, on fait le même l'argument crud, il ne tient pas en compte, hein, parce que du crud, on peut en faire en DDD. C'est plutôt euh, du, du rad versus du DDD, il y a quand même un... Voilà, le RAD, le DDD, euh, il, y a, il y a tout ça entre les deux. Euh, et euh, c'est pas parce qu'on... On se dit, oui, mes formulaires sur le long terme, ça peut craindre, donc je vais les mapper sur des data transfer objects qu'on fait du DDD, en fait. Hein. Voilà, c'est juste qu'on a pris conscience que sur le long terme, on peut avoir des problèmes, et puis, euh, on trouve que c'est une bonne solution pour résoudre euh, ce problème-là. Ça va pas plus loin. Donc, euh, il faut savoir faire... Euh, argumenter les choses quoi donc euh, voilà ok merci beaucoup Alexandre